Alors, euh, professeur Thomas, bonjour. Vous êtes psychologue et professeur de psychologie sociale et de comportement organisationnel à la Solvay-Brussels Schools of Economics and Management à Bruxelles. Et euh, vous êtes spécialisé dans un phénomène qu'on appelle euh, la projection sociale. Alors, merci d'être avec nous. Donc, je vais commencer tout de suite par une première question. Qu'est-ce que pour vous, la, euh, le, la projection sociale, est-ce que vous pourriez nous définir ce, ce biais euh, bonjour, euh, merci pour l'invitation. Effectivement, je m'intéresse au biais égocentriques de jugement. Euh, la projection sociale en étant un biais égocentrique, elle se réfère à la tendance qu'ont les individus de surestimer la similarité entre eux et les autres, et cela sur un ensemble de caractéristiques, que ce soit les traits de personnalité, leurs valeurs, leurs préférences, leurs émotions. Par exemple, si un nouveau film sort au cinéma, on aura la tendance à croire que si nous apprécions ce film, la plupart des gens vont apprécier le même film. Donc c'est vraiment croire que euh, les autres sont comme nous Oui, tout ça. à fait. Ouais. Okay. Et, et, et cette euh, projection sociale, est-ce qu'elle se produit dans tous les contextes ou est-ce est qu'elle se produit plus dans certains contextes que dans d'autres euh, Oui, tout à fait. Donc la projection euh, sociale euh, est plus utilisée dans les situations de coopération que dans les situations de compétition. Par exemple, si les gens euh, attendent à qui vont interagir avec une, une, une autre personne, avec un partenaire, dans une situation qui est plus coopérative. Même avant l'interaction, les gens auront la tendance à croire que cette personne sera comme eux sur un ensemble de caractéristiques, de nouveau, que ce soit la personnalité ou leurs préférences. Alors que s'ils attendent une interaction avec la même personne, par exemple, mais que cette interaction est anticipée être compétitive, les gens vont euh, croire que non, cette personne ne pourra pas être comme eux, voire euh, différente d'eux. Donc ils vont pas du tout projeter leurs caractéristiques sur la personne avec qui ils vont interagir de manière compétitive. Donc en, en coopération, on a l'impression qu'on est les mêmes, en compétition, on a l'impression qu'on est très différents. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de projections sociales en coopération euh, voilà, cela est une bonne question. Et nous nous sommes intéressés avec mes collaborateurs de l'Université catholique de Louvain, euh, Vincent Izerbitt et Olivier Corneille. Nous avons voulu savoir pourquoi les gens projettent, pourquoi lorsqu'ils vont interagir avec quelqu'un en coopération, ils s'attendent à ce que cette interaction soit euh, à cette personne soit comme eux. Et euh, nous avons euh, euh, découvert, nous avons euh, trouvé que les gens ont une, une croyance, qui est une croyance égocentrique. Ils pensent que la similarité est bénéfique à la, à la coopération, mais pas n'importe quelle similarité, mais c'est la similarité unidirectionnelle. Ils pensent que les gens, les autres, devraient être comme eux, plutôt que l'inverse, pour réussir une situation euh, coopérative. Et pour montrer ce phénomène, euh, nous avons mené plusieurs recherches. Et par exemple, nous avons dit aux participants que eux ils avaient, qu'ils étaient très bons, qu'ils avaient des, des caractéristiques euh, qui étaient bonnes pour la coopération. Ou dans une autre situation, on disait leur partenaire est très bon, leur leur partenaire a des caractéristiques qui sont bonnes, pertinentes pour la coopération. Et nous avons euh, vu, que, observé qu'uniquement dans la situation où les gens étaient euh, annoncés qu'ils étaient bons, qu'ils avaient des bonnes caractéristiques, qu'ils étaient supérieurs à l'autre, ils projetaient leurs caractéristiques sur leur partenaire, mais pas lorsqu'on leur disait que leur partenaire est meilleur qu'eux. Donc c'est vraiment cette idée je pense que je suis euh, bon, je pense que les autres devraient être comme moi pour euh, réussir. Lorsqu'on casse cette croyance, les gens arrêtent euh, de, de projeter. Ou lorsqu'on dit aux gens que les, la probabilité de réussir la tâche est très faible, de nouveau, les gens arrêtent de projeter parce que cela, de nouveau, est inconsistant avec leurs croyances. La similarité amène à réussir. D'accord. Et... et... Dans ce phénomène où on projette sur les autres, est-ce qu'on projette toujours la même chose Ou est-ce que ce qu'on projette dépend un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve euh, effectivement, ça dépend aussi sur quelle tâche euh, nous allons travailler. Si nous allons euh, travailler ensemble sur une tâche qui est plus intellective, par exemple créer ensemble un nouveau logiciel, dans ce cadre-là, le, les participants projettent plus leurs caractéristiques qui se réfèrent à la compétence ou à l'effort. Alors que si la tâche sur laquelle nous allons travailler ensemble est une tâche euh, plus liée à la sociabilité, par exemple euh, euh, récolter des fonds pour un, un ONG, dans ce cadre-là, les gens ont plus la tendance à projeter leurs caractéristiques liées à la sociabilité, comme être, être ouvert, être drôle, être agréable, et ainsi de suite. Donc on projette finalement ce qui nous est utile dans la situation, C'est ce qui nous est utile qu'on va projeter et le reste on projette peut-être moins. En négociation, est-ce qu'il y a des effets similaires qui peuvent se produire Est-ce que vous avez des exemples d'études qui sont faites sur la projection sociale en négociation euh, oui, nous avons commencé à travailler sur un projet avec des collaborateurs de Columbia University, euh, Daniel Ames et Catherine Phillips. Et en fait, nous avons montré que c'est un peu plus euh, complexe en, en situation de, de négociation. Ça dépend à la fois du contenu à être projeté, mais aussi si la, compétition est euh, si la négociation est compétitive ou coopérative. Par exemple, euh, en coopération, les gens s'attendent beaucoup plus à une négociation coopérative. Les gens s'attendent plus à ce qu'ils vont arriver à un accord euh, facile avec, avec, euh, avec euh, leurs partenaires. Par exemple, si nous voulons acheter une voiture, nous pensons que ça va être facile, que le vendeur va, va faire des concessions pour qu'on arrive au, à, au, au même prix ou qu'il sera d'accord, si moi je veux acheter des accessoires, il sera d'accord pour euh, me vendre avec les accessoires. Alors qu'en compétition, les gens s'attendent à ce qu'ils vont se se battre avec la négociation sera la plus ardue sur euh, un, un contenu spécifique. Et notamment dans, dans l'exemple de la euh, négociation acheteur-vendeur sur le prix, les gens vont avoir tendance à croire que la négociation portera principalement sur les prix et que toutes les autres dimensions sont moins importantes, autant pour eux que pour euh, leurs partenaires de négociation. Oui, et donc du coup, ils ont l'impression d'être dans une situation à somme nulle, finalement. C'est on veut la même chose et on ne peut pas l'obtenir en même temps. Et... Exactement, et donc cela empêche les gens d'essayer d'être créatifs, à trouver des compromis euh, sur, sur d'autres dimensions qui sont peut-être, qui, qui, qui laisseront une marge de la pour la négociation. Peut-être pour le vendeur, le prix n'est pas ce qui est le plus important puisqu'il voudra vendre assez rapidement la voiture et donc il sera probablement prêt à faire des concessions sur le prix si on s'engage à acheter rapidement la voiture. D'accord. Et alors Dernière question finalement, est-ce que c'est un gage d'efficacité Est-ce que c'est une bonne chose de projeter ou est-ce que c'est plutôt problématique euh, C'est un peu les deux. Dans des situations où les gens ont peu d'informations sur la personne avec qui ils vont travailler, euh, utiliser les informations, à faire les, les nos propres caractéristiques sur les autres est une bonne chose puisque nous n'avons pas d'autres informations à disposition. Donc ça donne une première, euh, euh, un, un départ pour savoir qui pourrait être cette personne mais dans les situations, euh, euh, mais en fait, l'attente la, la, de similarité peut être euh, problématique lorsque cette attente ne correspond pas du tout à la réalité. S'attendre à ce que mon partenaire soit comme moi alors qu'il l'est pas du tout peut amener à des incompréhensions, à des problèmes de communication. Il y a notamment un autre biais égocentrique nommé l'illusion de transparence. Dans cette illusion de transparence, on surestime la capacité des autres à comprendre, à identifier nos émotions. Et nous avons montré que si nous nous attendons à ce que l'autre soit comme nous, nous faisons davantage cette erreur et nous nous attendons à ce que l'autre nous comprenne plus facilement, qu'il identifie plus, fa plus facilement nos émotions. Alors l'autre, comme il a du mal à le voir, on sera plus enclin à entrer en conflit, à l'accuser de, de manque d'empathie ou d'attention envers nous. D'accord. Merci, professeur Thomas, pour cet éclairage sur le biais de projection sociale. Merci pour l'invitation.